Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 décembre, on arrive très très bientôt à la journée de Noël, Noël qui est confiné pour nous au Québec, pour plusieurs endroits aussi sur la planète. Euh, donc on doit vivre avec ça, avec cette nouvelle réalité qui semble quelque chose de de bien selon les gouvernements. Donc hier on est allé faire des commissions dans de grandes surfaces. Ben, pas simplement des grandes surfaces, mais certaines certains commerces qui euh, sont ouverts et euh, je vous dis, ça roule, euh, c'est effrayant. Euh, Tandis que des restaurants, on est passé devant des restaurants, tout est fermé, je, je comprends absolument pas la logique. Euh, Walmart, euh, le stationnement est absolument plein, plein, plein. Euh, Canadian Tire, pour le nommer que ceux-là, je ne veux pas faire de reproche aux grandes surfaces. là. Euh, eux, euh, dans le fond, euh, se trouvent à se conformer aux normes du gouvernement. Le, le gouvernement dit, euh, vous pouvez y aller, mais écoutez, c'est c'est ça, c'est injuste c'est carrément injuste, pourquoi euh, je regardais des petits restaurants je, nommais, je nommerais pas les bannières mais je trouve ça euh, triste mais, euh, des petits restaurants, des chaînes aussi qui doivent vraiment en, en, avoir de la difficulté, et puis on était en réflexion en se disant, pourquoi certaines euh, bannières, euh, parce qu'il y avait un, un petit euh, magasin là puis c'est super, euh, il y avait beaucoup beaucoup de monde qui rentrait, sortait avec les masques et euh, le monsieur essayait de, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde, et tant mieux, ça fonctionne bien, mais à côté de ça, tu avais des restaurants, des grandes bannières qui sont fermées, euh, dans le fond, les deux personnes ont, ont investi la même chose, euh, dans le sens que souvent c'est l'histoire d'une vie, euh, pour partir, pour devenir souvent franchisé, peu importe, et tu vois ton le commerce à côté, là le commerce à côté fermé, euh, c'est mort, euh, il y a absolument... Euh, euh, c'est triste. Et l'autre à côté qui vit beaucoup. Et le problème, c'est n'est pas celui qui vit beaucoup. Là. Je ne veux pas faire de reproche aux, aux, aux commerçants qui virent. C'est le gouvernement qui prend des, des mauvaises décisions. Point. On va retourner à nos moutons aujourd'hui. J'aimerais regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis. Et ensuite, on va aller voir le, les graphiques et peut-être regarder un peu côté technique. Euh, je me sers de trading... TradingView comme, euh, euh, bon, dans le fond, analyseur pour euh, mes graphiques, mais euh, stock chart aussi. Euh, euh, mais peut-être vous donner un, quelques techniques parce que c'est des personnes qui me l'ont demandé. Donc, euh, je vais vous présenter ça le plus simplement possible. Là, euh, euh, un peu mes méthodes, manière de pas pas de trouver des stocks parce que dans le fond, ça serait trop long. Peut-être qu'on fera une autre vidéo là-dessus, mais peut-être rien que la manière de d'analyser le marché pour ma part. Là dire euh, il y a des dizaines des centaines de qui existent dans des centaines d'outils on trouve ce qui fait notre bonheur mais pour moi je vais vous partager un peu ça parce que euh, ça m'a été demandé tout simplement donc euh, mais avant toute chose euh, on va aller euh, voir un peu ce qui se passe euh, aux États-Unis euh, dans le fond on se trouve à voir euh, euh, les, le, le, le Congrès là le, qui se sont réunis euh, euh, Genre la simulation. Ah, c'est les fameux prêts, là, c'est ça, là. Euh, des prêts de la Fed. Là, euh, là on se trouve à être. Euh, ça, ça se trouve à être une nouvelle qui, qui est sur CNBC. Euh, je l'ai vu ailleurs, mais de toute façon, c'est, en gros, c'est la même chose. C'est qu'on se trouve vraiment à, à être près d'un accord. Euh, hier soir, euh, on a eu un, un accord entre les Républicains et les Démocrates. Euh, pour injecter 900 milliards de dollars d'urgence, donc euh, c'est presque fait, là. mais en tout cas c'est ce que j'ai épluché ça un peu, j'ai pris CNBC, j'aurais pu prendre un autre un autre ouais, site web là, en ligne, là, un autre journal en ligne, et c'est à peu près la même chose, dans le fond c'est la même nouvelle, on se trouve à avoir... Euh, euh, en tout cas, j'aurais dû bon, peu importe euh, on se trouve à être proche d'un nous et c'est bienvenu pour plusieurs personnes comme je vous dis il y a des, il y a des commerces ou des euh, qui ont pas du tout souffert de du confinement au contraire il y a des entreprises qui ont pleinement profité oui de l'effervescence le, de, de euh, euh, dans leur domaine mais il y a d'autres euh, entreprises qui souffrent terriblement et qui vont tomber et New York c'est la même chose au niveau des restaurants euh, et c'est Bon, il n'y aura pas en ordre, là. C'est ça, euh... Ben, c'est ce qui parle, c'est un article que j'ai pris dans le Wall Street Journal qui parle au niveau des des restaurants et c'est une vraie euh, catastrophe. Euh, on parle de New York euh, plus que ça, c'est un peu partout sur la planète. Euh, c'est une catastrophe littéralement et euh, souvent les personnes, c'est pas des personnes qui sont très riches qui travaillent dans des restaurants, donc euh, c'est encore plus euh, euh, déprimant et l'hiver euh, va être très très déprimant selon les dires de de Biden. donc euh, en tout cas, on va voir ce qui va arriver, mais... Écoutez, euh, même si on injecte encore de l'argent, parce que la Fed n'a pas l'intention, on va aller voir une autre nouvelle là-dessus, la, la Fed n'a vraiment pas l'intention d'arrêter d'injecter de l'argent. Euh, l'inflation, j'ai lu un article, je l'ai mis sur mon site, euh, euh, ça commence à monter, on s'en aperço aperçoit dans les produits de base, hein, on s'en va, euh, euh, que ce soit les matériaux de construction, produits de base, nourriture, on voit que l'inflation euh, commence à monter, euh, Jérôme Parole l'a dit qu'il ne montrait pas les taux d'intérêt jusqu'en 2023, même si l'inflation dépassait le 2%, on va voir, euh, mais c'est une catastrophe, dans le fond, le, le, le fait d'avoir injecté et de supporter, euh, ben on dit les bourses, et même des entreprises zombies, le, le fait de supporter les entreprises zombies euh, d'une manière euh, euh, sans limite, dans le fond, ça crée des distorsions au niveau du capitalisme même, donc euh, on se trouve à vivre des situations qui sont vraiment pas euh, normales et ça c'est un article que j'ai pris sur euh, Newsmax euh, qui <rire> commence à dépasser parce que dans le fond on avait Fox qui se trouvait être un peu pour euh, non, journal, journal web là, euh, de droite eh, qui est euh, tout, tout, tout le gros kit d'information aux États-Unis, je parle bien, là, et Newsmax euh, commence à prendre la place euh, à cause d'un tweet du président Trump mais aussi parce que dans le fond euh, Fox n'a pas fait sa vraie euh, job euh, pour, euh, ben, on se dit les républicains, pour les personnes qui sont plus euh, à droite, euh, donc ont pris des mauvaises décisions pendant l'élection et c'est eux qui payent pour parce que dans le fond euh, c'est volontaire, là, les personnes s'en vont sur euh, des nouveaux sites, euh, Newsmax en est un, il qui, qui, y a le vent dans les voies littéralement, donc euh, c'est pour ça que je vais chercher aussi des nouvelles là, je parle aux États-Unis, donc euh, des, des petites entreprises désespérées attendent une nouvelle aide alors que le tunnel sombre se profile, hiver euh, s'en vient et ça va être difficile encore parce qu'on poursuit l'acharnement euh, des confinements, euh, c'est difficile à... À, à comprendre qu'on continue absolument, et euh, là, on a fait des promesses pour le printemps, ça va être à voir, c'est très très important de, de, de suivre ça, parce que dans le fond, euh, euh, ça ici, non, j'avais pas, euh, c'est sur mon site que j'ai mis ça, dans le fond, euh, ben, je vous en ai parlé à quelques reprises, euh, avant d'aller au graphique, là, on va regarder ça rapidement, ça se trouve être le mariage arrangé de Yelen avec euh, la Fed. Et l'article, je l'ai pris de Real Invest, euh, Investment Advice. Invest, euh, donc, euh, vous pouvez euh, la trouver sur mon site, ça vous est, évite de vous promener. Euh, donc, euh, c'est un très bon article qui parle que, euh, comme vous savez, je vous l'avais dit, la, la, la Fed a changé un peu les par et ben, la Fed, c'est le gouvernement américain. La Fed et le gouvernement américain sont rendus presque euh, une même entité. C'était le cas parce que dans le fond, il y a peut-être en 2018, lorsque Jérôme Powell avait dit « on va monter continuer à monter les taux d'intérêt », c'était les dernières hausses de taux d'intérêt. Trump a dit non, on monte pas les taux d'intérêt. Et Powell a obéi, puis euh, le marché aussi euh, a fait savoir à Jérôme Powell euh, qu'il fallait pas monter les taux d'intérêt parce qu'on a eu un, un crash assez raide. Donc, euh, Powell a changé de... de, de, de, de de pensée, d'idéologie, ben pour une simple raison, c'est que dans le fond, ils voyaient la tempête s'en venir, là, c'est pas... Euh... Et euh, le fait d'avoir euh, mis, placé, euh, là, ici, on parlait de trop de bonne humeur, Hélène euh, et euh, Jérôme Powell. habituellement, elle hein, sourit, mais j'ai trouvé ce, cette photo-là, peut-être, pour décrire que c'est un mariage forcé... <rire> Je ne sais pas, non, non, tout est arrangé dans le fond. Euh, euh, Jeannette Yellen va être au Trésor, euh, va se trouver à être secrétaire du Trésor pour l'administration Biden euh, et euh, Jérôme Powell demeure euh, président de la Fed et euh, vous le savez que Yellen a été euh, au euh, au Trésor, euh, au à président de la Fed et maintenant elle est au Trésor. Donc, euh, c'est main dans la main qu'ils vont travailler. et... Euh, Regardez ici cette, cette citation de Jeannette Yellen qui dit « Je suis devenu économiste parce que j'étais préoccupé par le coût du chômage sur les personnes, les familles et les communautés ». Euh, donc, c'était un très beau commentaire. Cependant, lorsqu'elle a été présidente de la Fed, euh, on a eu... Euh, c'est les 10% des plus riches qui se sont enrichis avec sa présidence et ici on a euh, au niveau de l'emploi tout ça, un graphique qui monte dans le fond <rire> que Jeannette ILN a été euh, vraiment là pour aider euh, non pas la classe moyenne, la classe riche, les 10% et l'emploi il euh, y a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui sont à l'emploi et qui euh, deviennent euh, participent plus maintenant, à la force du travail, on lâche tout ça aux États-Unis et on ne les comptabilise pas. Lorsqu'on donne l'emploi, et ça, c'est facile à voir sur les graphiques, peut-être qu'il y en a quelques-uns là-dessus. Euh, donc, euh, non, euh, Jeannette Yellen, euh, euh, de son temps jusqu'à aujourd'hui, 2008 jusqu'à aujourd'hui, parce que Powell est arrivé en 2000... 2017, 2018, je me souviens pas de la date. Euh, de toute façon, Jeannette et Hélène ont, ont contribué à, à enrichir les riches, mais là, avec Powell et Trump, c'était l'abondance, la compte la, d'abondance. Donc, euh, c'est ça, cette situation-là euh, est vraiment problématique. Et ça, c'est les... Euh, les populations en âge de travailler sont de plus en plus euh, à la baisse. Et aussi, les salaires, dans l'article, c'est ça qu'il parle. Non seulement les personnes en, en capacité de travailler sont à la baisse, il euh, y a beaucoup de personnes qui vont demeurer chez leurs parents. On parle des États-Unis surtout. Euh, et aussi, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui euh, travaillent et dont le salaire n'augmente pas, au contraire, il diminue. Et avec ces crises-là, ce qui arrive, c'est que même si l'injection monétaire, euh, c'est peut-être là, la Force Labor là, qui se trouve... Euh euh, là ben, le taux d'emploi euh... Non, c'est pas là que j'avais vu ça. Ben, peu importe là, euh, employé, coût de l'emploi. On voit que l'article, vous la lirez, là, euh, on se trouve à diminuer euh, en ce moment, là euh, euh, les, les salaires diminuent. Euh, n'augmente euh, pas. Euh, je parle aux États-Unis, les salaires diminuent et aussi le l'employabilité diminue et avec la crise qu'on vit en ce moment due à la COVID, ben, ça va s'amplifier et l'hiver euh, ne sera pas euh, vraiment agréable pour plusieurs, malgré que le petit chèque que les États-Unis vont donner. Euh, bon, on regardera pas ça parce que je vais aller voir les graphiques, là, euh, trop de prendre trop de temps pour ça, mais c'est un excellent article qui parle que le transfert de la richesse, euh, dû au fait de ben, le règne de je Jeannette et Hélène, qui était avant Jérôme Powell et maintenant Jérôme Powell, contribue à augmenter... Euh, les, euh, le, la, la richesse des plus riches et contribue aussi à appauvrir les plus pauvres. Euh, et les pauvres se ramassent avec euh, pauvres et classe moyenne. Là. Et beaucoup d'entreprises, les petites entreprises, on parle même des restaurants, ou beaucoup, beaucoup de petites entreprises qui sont dévastées, qui vont faire faillite, c'est la même chose en France, eh bien ne reviendront pas, ce, ce, ce, ne, ne se positionneront plus pour un nouveau... Euh, une nouvelle euh, vague, là, de, dans le fond, de prospérité. Bon, on va terminer avec les graphiques, et euh, ce que je voulais vous montrer, euh, écoutez, je ne pas aller euh, euh, dans le détail, là, parce il y a des personnes qui m'ont dit euh, de donner souvent des actions que j'achète. Ça, ça j'aime pas trop ça, faire ça, parce que dans le fond, moi, je peux acheter, j'achète, et euh, je vends, et quand je vends, je ça peut être très rapidement parce que dans le fond euh, comme je vous dis euh, je m'en m'envoie beaucoup sur les juniors à Vancouver tout ça donc euh, je peux acheter aussi des grandes actions quand je vois une opportunité euh ce que je vais vous donner, c'est des principes, tout simplement. Et euh, là, c'est un petit indicateur que j'ai ben, j'ai modifié, c'est le slope qu'on appelle. On le retrouve aussi, euh, le slope, c'est un indicateur de variation. Vous voyez très, très bien des lignes comme ça. Lorsque la tendance change, ben, c'est un achat, un vente, achat. Donc, c'est euh, plus du, du swing trading, mais quand même, vous pouvez, euh, lorsqu'on est en, en montée, lorsque les moyennes, parce que là, je vous, je vous parlais de, de j'ai pris, euh, pour, à, au hasard, là, le, le, le, le titre que j'avais acheté, là, j'ai là, euh, là, on se trouve à être un renversement, on voit très, très bien que, ici, mon swing là, a changé de direction. On peut le voir aussi, euh, je vais vous montrer ça, je pense que je l'ai mis, euh, euh, ah, ben regardez, sur euh, Stock Chart, euh, lorsque je vois un changement comme ça ben là c'est de réentrer dedans. Donc euh, on voit très très bien que la tendance change même si les moyennes mobiles euh, euh, 200 on n'est pas au-dessus. Si on veut dans le fond acheter à long terme, il faut être toujours, toujours avoir un titre au-dessus de la moyenne mobile 200. Ou si on veut faire du swing trading, comme c'est le cas ici, eh bien, il faut vraiment varier. Euh, euh, il faut embarquer lorsqu'il faut embarquer et euh, vendre lorsqu'il faut vendre. Mais celui-là, je l'avais même pas vendu. Je l'ai acheté à 30 quelques sous ici. Je l'ai pas vendu. J'ai attendu parce que, dans le fond, c'est euh, une compagnie que je crois beaucoup. Donc, euh, peu importe, euh, on va retourner à nos moutons. Euh, moi je vous dis que j'utilise ça regardez euh, qu'est-ce que je pourrais vous montrer euh, peut-être euh, ben, sur les indices euh, les indices c'est la même chose dans le fond là on se trouve à avoir un, un, le, le, le, la variation ici qu'on voit sur euh, le, euh, le slow. C'est, ça se trouve à être la probabilité que la tendance se poursuit d'un côté ou de l'autre. Et c'est une des, des, des, des outils que j'utilise, que j'aime beaucoup beaucoup avec les, euh, les oscillateurs euh, comme réguliers, stock chart, RSI. Euh, mais, écoutez, c'est c'est difficile pour moi de vous donner. Euh, euh, euh, <rire> qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut vendre je vais vous montrer quelques positions que j'ai en ce moment et la raison pour laquelle ça je viens d'acheter ça euh, la raison pour laquelle je l'ai acheté, premièrement, ça se trouve être une société de royalité. Et puis on va aller euh, vraiment euh, jour, là, parce que c'est trop long. Et la raison pour laquelle je l'ai acheté, ça vient, ça a été mis en octobre, c'est très très récent. On a toujours une montée lors d'une nouvelle émission d'action. Ensuite on a une, une descente. Et euh, là ce que j'attendais tout simplement, c'est que, ben c'est ici que j'ai pris ma position, que la cassure euh, a, a été euh, 1,78, je suis rentré. Et euh, une des raisons que je suis rentré aussi, c'est que le slope a, a, a, a changé de direction. Mais on n'a pas beaucoup de données, mais euh, c'est une action que je viens d'acheter, là, ben, là peut-être une semaine. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle euh, je prends cette position-là. Je pourrais aller euh, vous montrer rapidement, euh, Gold Silver, euh, euh, mettons... Euh, non, ça, ça se trouve être euh, euh, First Majestic. Euh, on va y aller, euh, par exemple, celui-là, on peut y aller à la semaine. Et euh, pourquoi First Majestic est un achat en ce moment? Eh bien, on a changé de direction. On le voit, ben, premièrement, avec le RSI. Comme je vous dis, on se trompe pas beaucoup avec le RSI. Euh, L'oscillateur a changé. Ça, c'est mes deux principaux. Euh, celui-là, je m'en servais uniquement sur euh, Stock Chat. Euh, parce que j'aime beaucoup euh, Stockchart aussi euh, Donc, euh, mais je n'avais pas trouvé le même euh, indicateur Slope et c'est pour ça que je l'ai créé C'est l'avantage qu'on qu a avec euh, euh, TradingView c'est qu'on peut modifier nos indicateurs euh, c'est sûr que c'est technique, plus compliqué euh, à un certain moment donné je vais vous montrer comment jouer tout ça, comment faire tout ça. Mais euh, dans le fond, c'est tout simplement pour vous montrer que j'ai rajouté le slope ici, que j'avais pas à mon goût, et euh, je l'ai placé euh, pour euh, faire à peu près la, la même chose que je voyais, j'observais euh, sur euh, Stop Chart. Donc, euh, c'est ça. On se trouve à avoir un... un... Regardez, GDX, c'est pas encore euh, clair et net. Dans un, ici, j'ai pas changé de de direction, euh, c'est encore à... Par contre, je vois très très bien que la tendance est à la veille de se renverser. On n'a pas encore eu de confirmation, ça c'est sur un graphique hebdomadaire. Et... Mais on voit très très bien que l'oscillateur s'en va à la hausse. Et il faut regarder aussi l'ensemble du secteur. L'ensemble du secteur nous montre qu'on est à la veille d'un retournement. Mais mon slope n'a pas encore viré encore, mais est à la veille. Euh, surtout, on est en... dans le la, la, la, la, la négatif pas mal ici. Euh, GLD, euh, c'est la même chose. Euh, on est à la veille de, du changement et surtout à cause du reste du secteur, à cause aussi de toutes les minières, parce que les, les minières commencent à vraiment prendre du galon, euh, euh, que ce soit, ben, l'argent, l'argent, on, on... peut-être aller sur. Euh... Ah, excusez, j'essaie de trouver s'il. Euh... Ah ben je vais aller là-dessus je trouve pour euh, bon regardez sur euh, l'indicateur le, le, euh, des minières d'or et d'argent euh, ici on voit que c'est de plus en plus euh, la même chose un renversement qui est en train de se faire à la, sur la RSI qui est un excellent indicateur on est en train de changer de direction et euh, bon slow n'a pas encore changer mais ça, ça ne tarderait ça ne tarderait pas beaucoup selon moi ah, c'est ça que... Euh, pas ça, pas tout. Non, je ne le trouve pas. Je sais pas. J'ai fait un ménage dans mes titres. Peut-être que j'ai... Ah, OK. Ça doit être ici. Ah, c'est le silver. ben les juniors silver que je voulais vous montrer, tout simplement. Bon, de, de, de toute façon, c'est la même situation. On est vraiment, vraiment à la veille d'un retournement. Ça se trouve être S-I-L-J. Euh, S-I-L aussi. On se trouve à être à la veille de ce fameux retournement qui pourrait nous faire continuer euh, cette tendance à la hausse. Euh, euh, c'est ça. Je, bon, de toute façon, regardez, je je c'est pour vous donner tout simplement une. Euh... Petite, euh, euh, des indications, comment moi je fonctionne. Mais il y a des dizaines puis des centaines d'indicateurs. Donc, j'ai pas le monopole de la vérité. Mais pour moi, ça fonctionne très très bien. Donc, euh, je vais probablement faire quelques vidéos là-dessus. Pour euh, vous partager un peu mes, euh, mes euh, de la manière que je fonctionne pour acheter, pour vendre. Et euh, vous partagerez mes comment vos commentaires là-dessus et on en discutera. Fait qu'on se revoit bientôt.